Mon premier est une interjection signifiant la surprise. Mon deuxième est un petit mot signifiant pas beaucoup. Mon troisième est un article défini masculin singulier. Et mon tout est une multinationale américaine qui commercialise et produit des logiciels informatiques, des téléphones ou des ordinateurs. Vous l'avez Apple. Apple quoi Je suis étudiant à IMT Atlantique en ingénierie logicielle passionné par Apple, les nouvelles technologies et le Bennington. Dans ces conditions, Quoi de mieux que de partir faire un stage à l'étranger dans un pays qui regroupe toutes ses passions Le Danemark, Et eh oui, Copenhague, la capitale, qui regorge de badistes, des joueurs de badminton quoi. J'ai décidé de rejoindre une jeune start-up pour développer des applications mobiles iOS. En deux mois, j'ai développé deux applications pour deux grands groupes, en développant une application météorologique et une application pour les urgences dentaires. J'ai progressé en anglais, j'ai développé mes compétences en développement iOS, et il ne me reste plus qu'à progresser en badminton. Après cela, je pourrais revenir au Danemark et me fondre dans la foule. Quoique pour ça, il faut encore que je un grand et blond. Et ça, c'est une autre histoire.